Laissant le sou plein de soucis dans son sac Il déambule dans les rues de la ville L'œil agarre le regard perdu En seulement quelques mois et quelques coups du sort Il perd son taf, ses gosses, sa femme passe de la routine à l'inconfort Il vend sa belle voiture et prend du temps pour lui Il se détache peu à peu du superflu C'est quand on a peu qu'on fait des économies C'est quand on s'en rend compte qu'on n'en a plus Plus d'hôtel, plus de monnaie la balade commence. Il marche sans s'arrêter, trouve un banc et recommence. Nuit et jour, jour et nuit, la pause commence à durer. Il va reprendre les choses en main, envoyer des CV. Lui, qui était directeur des ressources inhumaines, il connaît les ficelles pour passer les mailles du filet. Être confiant et docile, valeureux, souveraine. Et ne surtout jamais susciter une once de pitch. Jeune cadre dynamique cherche carton. Un vent de panique sur une vie de chiffon. Jeune cadre dynamique va au carton. Tornade dans une flûte de mouettes et chandon. Jeune cadre dynamique cherche carton Un vent de panique souffle sur une vie de chiffon Jeune cadre dynamique va au carton Tornade dans une flûte de moitié chandon Ça n'est pas possible de se présenter comme ça Qui voudrait un employé au cerne de panda On veut du jeune du frais, du sourire impeccable, son apparence à lui laisse à désirer. Pourquoi en costume fait-il de la randonnée Son hygiène est minimale, il est mal en point, il se déplace avec sa minimale et ne prend pas le train. Il n'a aucune chance et il le sait. Alors pendant des semaines il réfléchit au coup du siècle, penser, repenser son plan est parfait. Et puis qui va se méfier d'un SDF Il connaît le quartier par cœur jusqu'au moindre banc, les horaires des magasins, les habitudes des habitants. Il n'est qu'un grain de sable, un brin misère d'un intouchable au destin de sultan jeune cadre dynamique cherche carton un vent de panique souffre sur une vie de chiffon jeune cadre dynamique va au carton tornade dans une flûte de mouettes et chandons. jeune cadre dynamique cherche carton un vent de panique souffre sur une vie de chiffon jeune Ne regarde pas toutes les nuits il creuse dans un petit parc non loin de là son carton et ses affaires à l'ombre d'un épicé épicéa comme autour de magie il faut une diversion vacarme et pyrotechnie avec des acteurs bidons le bon moment arrive comme tous les samedis soirs des aimes dans la ville éclatent c'est toujours les mêmes défilés dans les mêmes zones casseurs qu'on analyser Lacrimo et molotov ça casse des vitrines pour les dégâts au milieu des affrontements personne ne le voit des millions d'euros et, des gars. et ça dure ainsi depuis des mois. Un million de plus tard, son trou est plein. Il prend sa petite malle et cette fois prend le train. Jeune cadre dynamique. Jeune cadre dynamique. Jeune cadre dynamique. Jeune cadre